Je pense que ce qui est plus important, c'est plutôt le parcours de, de chef d'entreprise. Mmh. Pour ça, on a traversé plusieurs, plusieurs étapes où on a essayé beaucoup de choses. Inconnu du grand public, Kabirumbod reste pour autant un investisseur et entrepreneur hors pair au Sénégal. Promoteur du groupe Wari créé en 2008, le natif de la France a réussi dans le domaine du transfert d'argent. Une idée développée dans le souci d'apporter à la population africaine des services adaptés à leurs besoins je voulais avoir un tel service, n'était pas possible donc, euh, et j'ai vu comment vivaient les nos concitoyens et qui rencontraient les mêmes problèmes donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur la façon de simplifier la vie des gens L'un des journalistes qui l'a interpellé décrit un homme distant, froid pas attirant, il accueille correctement mais pas chaleureusement dans son bureau du 7 étage où tout est à sa place des revues spécialisées dont un magazine de la prestigieuse marque de véhicules Bentley, prix et trophées sont exposés seul son ordinateur et son téléphone les téléphones portables sont sur son bureau, aucun autre dossier. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, suivi d'un diplôme en finance aux États-Unis et des études d'ingénieur, Kabirumbote vise le marché africain pour développer son business, malgré les difficultés d'investir sur le continent avec la présence des lobbies. Des gens dont au lieu de euh, saluer les initiatives de leurs compatriotes, au lieu de faire en sorte d'aider de, de, à, à ce que l'entrepreneuriat le, sénégalais soit le plus prospère, euh, soit prendre position de, de notre économie et apporte vraiment les solutions aux, aux, aux populations et que les, les, les ressources reviennent aux populations et aux pays, euh, s'amusent pour des besoins concurrentiels à divulguer des fausses de fausses informations sur sur Wari, de, de, de diffamatoires la plupart du temps et, euh, et c'est déplorable mais bon euh, je pense que les sénégalais Après Wari, l'achat de Tigo, le jeune entrepreneur reste ambitieux, des projets clairs avec ce nouveau joyau toute la panoplie de services va être développée, toute la panoplie de services va être, améliore, va être, va être améliorée. Avec l'assistance de Wari, avec l'expertise le, de Wari, avec la combinaison des, euh, de l'expertise des employés et du staff de Tigo. Finaliste du prix Africa Awards pour l'entrepreneuriat en 2011 avec son groupe Wari, Kabirou demeure un sportif né. Amoureux du football, il est en plus féru de l'équitation dont il est capitaine de l'équipe nationale.